Bonjour, je suis Aimé Koné, je suis responsable marketing digital au cabinet AMP. et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez développer votre entreprise, l'élargir, les l'étendre les et tout cela. Voilà. Et donc je fais cette vidéo pourquoi Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent souvent par email pour des questions, nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent créer, gérer leur entreprise alors qu'ils ont deux entreprises, tout ça parfois même d'autres vont jusqu'à cinq entreprises ils sont ils ont un cabinet de formation par exemple en comptabilité ils ont un restaurant ils ont une autre activité encore un lavage auto quelque part et souvent même ils passent un mois même sans avoir des informations même d'une de ces activités là et quand c'est comme ça vous avez de l'énergie que vous gaspillez dans tous les sens vous n'arrivez pas à avoir de clients et aucune de ces entreprises n'est stable au final voilà donc euh, c'est pour cela j'ai fait cette, cette vidéo pour permettre à ceux qui veulent développer des entreprises et leurs entreprises actuelles pour qu'ils puissent éviter d'aller dans tous les sens et de vous à créer plusieurs entreprises. Parce qu'en réalité, c'est parce que ces entreprises que vous avez déjà mises en place ne sont pas rentables et les chiffres n'arrivent pas à couvrir peut-être les charges ou bien ne vous, ne vous satisfont pas présentement. C'est ce qui vous emmène à aller créer d'autres entreprises encore et aller dans tous les sens. Ce qui fait que vous êtes improductif. Donc, si vous arrivez aujourd'hui à développer des activités à l'intérieur de votre entreprise actuelle ou encore à étendre votre entreprise actuelle, cela va vous éviter naturellement de créer plusieurs autres entreprises et de disperser vos forces dans tous les sens. Voilà. Donc, euh, comment est-ce que vous devez développer votre entreprise? Il y a deux méthodes que moi, je vais vous partager. La première des méthodes, c'est juste euh, d'observer la méthode de création d'un produit que vous avez observé au début pour créer cette entreprise-là. Voilà, tout part du fait de l'analyse des problèmes des personnes qui sont autour de vous et qui auront besoin plus tard du produit que vous vendez. Donc, pour développer votre entreprise actuelle, il faut analyser les problèmes de vos clients actuels. De quels autre produits ils ont besoin que votre entreprise peut fournir à l'intérieur de votre entreprise actuelle et éviter d'aller dehors voilà tout ça donc c'est la première des choses il faut observer quand ils viennent acheter votre produit quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés ça peut être des problèmes sur l'utilisation du produit actuel donc quand ils viennent acheter n'arrivent pas à utiliser ils ont besoin d'un expert pour les aider à utiliser pour les aider à installer par exemple voilà si vous avez une boutique de, de décodeur de télévision par exemple il faut inclure systématiquement l'installation ça c'est ce qui est naturel voilà il n'ira pas encore ailleurs chercher un technicien pour venir installer son décodeur sa télévision et tout cela voilà si vous vendez des des marchandises où on a besoin de transporter il faut chercher systématiquement un cas de transport pour offrir au client le transport. Et ça, ce sont des méthodes comme ça que vous allez chercher pour développer votre entreprise. Voilà. Donc, euh, deuxième technique qu'il faut faire, c'est d'analyser la suite logique du processus d'achat du client. Avant de venir acheter votre produit, qu'est-ce que le client achète d'autre avant de venir acheter votre produit? Quand il finit d'acheter votre produit au moment de la consommation ou bien après la consommation, quel autre produit il achète encore? Et lorsque vous analysez ces deux grandes étapes-là, vous pouvez trouver des produits par la suite pour ajouter à votre entreprise actuelle afin de développer votre entreprise donc si vous suivez ces éléments là vous allez voir que votre entreprise pouvoir euh, s'étendre voilà et si vous analysez aussi leurs problèmes vous pouvez créer toujours de nouveaux produits pas forcément en lien avec le produit actuel que vous vendez mais surtout parce que le client a un problème présentement qu'il pose au moment d'acheter votre produit là. donc euh, c'est ce que je voulais partager avec vous pour vous évitez bien sûr de créer plusieurs entreprises d'avoir des entreprises au moins cinq entreprises et qui ne sont pas rentables pour vous et puis qui vous emmène à vous disperser dans tous les sens, tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À bientôt pour une euh, prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas encore lu les deux clés universelles du coach Régis Tamon, je vous invite à télécharger ces clés universelles-là. En cliquant au-dessus ou au-dessous de cette vidéo-là, vous aurez les liens et on pourra vous envoyer les deux clés universelles pour créer une entreprise rentable. À bientôt!